Moi, je m'appelle Christine De Pignéhuette et euh, je travaille au sein d'une association qui est la compagnie Pourquoi se lever le matin Qui est une association qu'on a créée avec euh, quelques copains qui sont spécialistes pour la plupart des sciences du travail, qui sont syndicalistes, qui sont spécialistes en écriture aussi ou, ou en pédagogie et euh, on, on l'a créée pour donner la parole au travail et surtout à ceux qui le font. On est parti de l'idée que dans toutes les questions de société importantes, dont la santé, mais pas seulement, euh, derrière il y a du, du travail, du vrai travail qui est fait, euh, du travail vivant, qui est fait par des êtres humains, et qu'on n'en parle pas assez. Ce qui m'a amenée à cet atelier, c'est que euh, l'été dernier, quand euh, on a lu l'appel, je crois, sur Mediapart, qui était lancé par plusieurs collectifs. On, on en a parlé au sein de la compagnie et euh, on a réalisé que déjà on était bien d'accord avec eux sur euh, l'idée qu'il faut refonder le service public hospitalier et le système de santé en général d'une part et d'autre part que euh, ben, ces gens-là euh, proposaient de partir de l'expérience de, de travail des, des soignants, mais pas seulement, des, des usagers, de, de plein de gens euh, autour qui contribuent à, à ce système de santé. Alors à l'époque, nous, on était en train de, de finir un, un bouquin qui vient de sortir sur le, le travail de soins dans un service d'oncologie. Donc ça, ça nous intéressait. Et de voir ces, ces collectifs qui voulaient partir de l'expérience du travail, on s'est dit on a des choses à faire ensemble. Donc on les a appelés on leur a proposé de leur rendre service. Au début, certains ont eu un peu du, du mal à se dire « mais euh, quel intérêt à raconter, à raconter mon travail ?» Parce que ce qu'on va raconter, c'est le travail d'une personne qui ne sera pas celui euh, de son meilleur ami ou euh, de sa collègue la plus proche. Hein, c'est vraiment un récit en jeu où la personne dit bah « ben voilà, j'arrive au boulot, je fais ça » et ça raconte une histoire pour le lecteur. Et, et cette histoire, bah, parfois, il y a des... Il y a des choses très sympathiques et très joyeuses. Il y a, il y a des choses dramatiques. L'hôpital est aussi un endroit où on meurt. Et puis, il y a un certain nombre de, de choses que, que les personnes doivent, que les travailleurs doivent régler. Ils, ils, se, ils sont face à des dilemmes. Et c'est intéressant de, de les aider à, à mettre en texte les dilemmes qu'ils rencontrent et la manière dont ils les résolvent. Je pense notamment au, au récit qu'on est en train de finaliser avec une infirmière des urgences. Ben oui, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que dès qu'elle a enfilé une blouse blanche, elle n'a pas le droit d'administrer un médicament, même pas du paracétamol. Et pourtant, et pourtant, quand un patient se tord de douleur, quand un patient est en train de convulser sur son brancard, et ben, elle l'administre le médicament quitte à mettre en danger son diplôme. Donc c'est pas rien quand même dans, dans la vie d'un professionnel. Mon application dans l'atelier, bah, c'est déjà de venir. Euh, je l'ai préparé un petit peu. J'ai fait un, un petit panneau. Euh, on y a réfléchi avec les, les copains de la compagnie. Il y a l'entrée, le panneau, si, si vous voulez l'insérer dans la vidéo. On, on a pris des extraits, des, des récits qu'on a faits. Ces, ces mots, ils sont chargés. Et il y a beaucoup de, de mots euh, qu'on a du mal à utiliser parce que c'est des vrais mots du travail, mais que les, les responsables... le Enfin, tous les logiciels on va dire, du New Public Management se sont appropriés pour en faire autre chose. Et, et donc on a fait un gros travail sur ce glossaire pour, pour retrouver ces mots et pour en donner les définitions qui sont les définitions on va dire, opérantes pour le travail, qui ne sont pas les définitions du contrôleur de gestion qui aligne des batteries d'indicateurs de, et, de, et de tableaux Excel. Au travers des récits qu'on a pu faire, euh, ça a changé des choses dans un sens ou dans l'autre. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu des... quelques brèches qui se sont ouvertes, euh, dans lesquelles euh, ils ont réussi à, à proposer une organisation, à réorganiser le service. Mais on a quand même vu beaucoup de, de récits, sur, enfin, de situations qu'on a travaillées en récit avec des gens qui y ont participé où rien n'a changé sauf la pression en termes de charge de travail, et où c'est un peu les dindons de la farce. Quoi. Ça, ça les a rendus encore plus malheureux d'être confrontés à des difficultés professionnelles qui n'ont fait qu'augmenter, avec euh, un discours de surface, de médailles qu'on leur a distribué. C'est encore plus difficile à vivre, donc on, on a vu ça au travers des récits. Mais il y, y a des tas d'autres domaines d'activité professionnelle euh, dans lesquels ça a changé des choses. Euh, je me posais la question, euh, pas uniquement du côté des soignants, on a, en fait on a créé l'association en mars 2020. On l'a créée au moment de... juste au début du confinement. et. Euh, eh bien, tout le monde a expérimenté en vraie grandeur le télétravail, le travail à distance, sauf les personnes qui exerçaient des activités professionnelles qui ne le permettaient pas. Et, et on a vu vraiment des, des évolutions importantes sur la manière dont les gens entretenaient une relation à leur travail. Quoi. Il y a eu d'abord le uh, « youpi c'est super, je m'épargne deux heures de transport en commun ». Et puis uh, très vite, le « Hier c'était bien, je pouvais travailler à la maison, là j'ai l'impression de, euh, de dormir au bureau et j'en peux plus, hein, avec, euh, avec toutes les, les difficultés qu'on qu soulignées les gens sur le fait que les, les organisations, et notamment celles qui étaient pathogènes, le sont devenues encore plus. Bon, l'impression que j'ai eue en, en lisant les, et en faisant aussi avec des gens des, des récits sur le, le travail au moment de la, de la crise sanitaire, depuis un an et demi, c'est que euh, là où ça allait bien avant, on a pu continuer à, à, à travailler avec les collègues, à avoir une hiérarchie qui était euh, dans, le, dans le soutien, dans, dans l'organisation du travail pour que les gens puissent bosser. Et puis que là où ça allait pas bien, ça, cette mise à distance a encore aggravé les choses du point de vue du, du vécu des gens et des difficultés qu'ils rencontrent pour faire leur boulot. Oui, alors, moi je pas trop d'identifier euh, ce qui marque la souffrance. Si les gens en parlent, ils en parlent. S'ils si n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui, euh, qui vont travailler et qui en tirent une réelle satisfaction, en tout cas un, un bénéfice personnel, euh, et, et pas sur le plan financier, hein, sur le plan de, de ce qu'ils réalisent, du sens que ça a. Il y a pas mal de gens qui en tirent satisfaction. Alors C'est sûr que les, les situations de souffrance elles sont absolument dramatiques et qu'il faut en parler aussi, mais il ne faut pas oublier non plus que, que le travail, quand il est réalisé de bonne, dans de dans bonnes conditions, c'est un formidable opérateur de santé. Il y a, a qu'à voir dans quel état de santé est euh, la population qui n'a pas de travail et qui en cherche. Donc, ce n'est pas tellement ça que je vais regarder. Euh, moi, je vais prendre ce que les gens apportent. Après, c'est vrai que... Mais, mais je... Je ne pense pas que ce soit euh, uniquement euh, le fait d'être ergonome, le, le fait de, de lire, d'écouter un, un récit de travail où une personne euh, dit « je », ça change quelque part une partie de la vision qu'on a du monde. Quand euh, tu écoutes ou que tu lis le récit euh, d'un agent de service hospitalier qui est là pour passer la serpillière et distribuer les plateaux repas et qu en fait tu t'aperçois que cette personne là ben, elle fait des tas d'autres choses euh, en termes de, de soins hein, par exemple euh, regarder ce qui revient sur les plateaux euh, donc ce que, si la personne s'est alimentée ou pas avec son plateau à l'hôpital ben, c'est l'agent de service qui le voit et c'est l'agent de service qui va aller en parler donc inévitablement quand on prend conscience de ça on la regarde plus pareil, la dame, avec sa serpillière et son chariot de plateau-repas. Je, je pense que euh, redonner la parole au travail qu'on fait vraiment, ça, ça permet de dépasser les slogans. Donc je trouve que de, de rentrer dans cette finesse de, de travail du sens que ça a pour la personne et du sens que ça a pour la société, mais en, en jeu, c'est son sens à elle, c'est pas le sens euh, d'un collectif euh, un, indéfini. Ça permet de dépasser les slogans et puis ça permet de retourner au collectif. On s'est aperçu que cette question du collectif de travail, elle est un peu dans toutes les bouches, mais que c'est devenu aussi un peu un slogan. On a détruit les collectifs, etc. Et, et finalement, ce qu'on s'est dit un jour, c'est que. Pour retrouver un vrai nous, il allait falloir souvent passer par le jeu pour que les personnes se réapproprient leur boulot. Souvent, à la fin de l'entretien, elles nous disent ah, « mais je vous ai raconté des trucs, je réalise que, que je fais tout ça. » Peut-être que c'est une piste.